On voit la société actuelle, les gens commencent à comprendre qu'il faut céder les uns les autres pour avancer. Euh, on, a besoin, on a toujours besoin de ces on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Vous, euh, un guide comme ça peut être, un, peut être intéressant pour s'en sortir au, au quotidien. Et vous pouvez Améliorer le monde, nos vivons, c'est important. Prix ouais. libre. Vous pouvez donner ce que vous voulez en fonction de votre budget et de la valeur que vous accordez à l'objet.